Bonjour, donc une vidéo euh, en lien avec euh, la manifestation, enfin la journée de mobilisation de jeudi 27 janvier, qui est une journée de mobilisation interpro, publique, privé euh, axée essentiellement sur euh, la question des salaires, mais aussi des conditions de travail et des recrutements des effectifs. Il y a un ras-le-bol général, on l'a vu déjà avec euh, la mobilisation dans la santé euh, il y a quelques jours, puis la, la belle mobilisation dans l'éducation nationale donc un ras-le-bol qui est lié évidemment à la crise sanitaire mais qui est aussi amplifié par la crise sanitaire parce qu'en fait les problèmes d'effectifs les problèmes de salaires les problèmes de conditions de travail les problèmes de, de sentiment d'être non reconnu et méprisé euh, c'est une réalité de l'ensemble du monde du travail et donc là aujourd'hui ce qu'on aimerait bien ce qu'on espère c'est qu'il y ait une sorte de, de réveil enfin une envie d'exprimer ce ras-le-bol cette colère et donc de se mobiliser et on sait que c'est à travers des journées comme ça que la confiance peut revenir et on a besoin de la confiance pour se battre donc c'est un peu l'enjeu de la période c'est d'autant plus important qu'on est dans un, dans un processus électoral et on pense que nous c'est la seule façon de changer l'ambiance en fait. C'est quand euh, la colère s'exprime dans la rue, quand les gens relèvent la tête et là il y a l'occasion. Voilà donc on ne sait pas ce que donnera la, la journée du 27 Est-ce que ça sera une étape pour euh, amplifier le mouvement et puis euh, vivre quelque chose de beaucoup plus costaud On verra, en tout cas on espère. Et en tout cas nous au NPA, ben, on y appelle, on se solidarise et on, on voudrait oui, effectivement aider à amplifier cette mobilisation-là. Donc là, du coup, euh, juste une partie sur les salaires, parce que les salaires, ça fait partie euh, d'un des problèmes qui est posé par la mobilisation, peut-être le premier problème, et euh, on a envie de discuter de ça, puisqu'en fait, on s'aperçoit que dès qu'on discute d'un salaire à 1800 euros, c'est ce qu'on revendique nous dans la campagne électorale, hein, d'une augmentation générale des salaires et même de l'idée d'un minimum qui permette de vivre décemment, dès qu'on discute de ça, on a des experts économiques, on a des gens de pouvoir, des ministres et compagnie qui vont nous dire « mais non, c'est pas possible ». Et là, c'est un véritable scandale, parce qu'à côté de ça, on voit des, des milliardaires qui cumulent des fortunes, qui même euh, profit de la, de la crise sanitaire, on voit les profits du côté de, de l'industrie pharmaceutique, on voit plein de choses comme ça de manière complètement indécente. Donc en fait ça montre que techniquement les richesses sont là et il est possible de les partager, sauf qu'après c'est un problème de, de choix politique et c'est un problème de rapport de force et c'est pour ça que la mobilisation elle est incontournable, c'est pour ça qu'aujourd'hui il faut que du côté des travailleurs des travailleuses, du côté de la population, il y ait du culot, de l'envie, il faut oser revendiquer, se sentir légitime sur la question des salaires, sur la question du partage des richesses, sur la question de la remise en cause, finalement, de la domination des possédants des ultra-riches. Voilà, donc en espérant que ce jeudi-là, ce soit une amorce d'un véritable mouvement, on l'attend depuis longtemps, on le dit depuis longtemps, mais enfin, il y a un moment donné, ça va bien péter.